Bonjour Actu, donc on est toujours dans les coulisses du tournage du clip de Fior de Björk qui, qui nous a accepté notre invitation en exclusivité. Alors, euh, merci Fior d'avoir euh, tout d'abord accepté notre invitation. On est ravis d'être là aujourd'hui. Ouais. Euh, comment tu te sens, comment ça se passe euh... Ouais, tu vois, ça fait beau temps, ça promet, tu vois, le bon là est là, le Saint-Esprit, tu vois, le Saint-Esprit est descendu, tu vois, il a multiplié le pain pour ses enfants. Toujours. Il a fini de multiplier le pain pour ses enfants, il a grillé le poisson, il, il dit « Seigneur, voilà mon peuple, il multiplie le pain, il faut griller le poisson, À côté, il a envoyé pain et poisson, après encore la chaîne un en vin après, encore, ils ont bu 20 là, ils étaient nien après. ça. Donc, on commence le frapper. C'est sa faute. C ça. Jésus, c'est quel genre de mort. Donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour montrer Donc, euh, que. Le Saint-Esprit est présent à Paris. Ça vous dit que là, tu, vois, tu peux quitter même à Tokyo pour venir à Paris, mm -hmm. tu viens t'imposer, c'est toi, tu vois, non Partout, tu viens, tu sais, à c'est gamme de. Tu vois, non Toujours en première position, tu vois, non C'est comme PMU, cheval gagnant. Gricata, gricata. Donc tu es le cheval gagnant euh, aujourd'hui ouais, le cheval, tu vois. Tu es, le... es venu sur Paris pour montrer que la Côte d'Ivoire est là C'est l'éléphant, tu vois, le en orange, la tenue ça promet un peu de vert, orange, tu vois, le mur est derrière, en blanc, ça me dit que là c'est la Côte d'Ivoire qui est représentée, tu vois. Ah si, si, c'est voilà. vrai. Bon ben merci à toi. Euh, donc on va commencer, petite question. Quel est ton réseau social préféré Bon c'est Instagram, tu vois, parce que Instagram, tu vois, ça va vite, c'est international et tout. À la fumée, tu là hein Non, pas du, tout. Que pas du tout, pas du tout. Non, pas du bon. tout, absolument pas. Okay. Euh, euh, pour quelles raisons tu te connectes généralement sur les réseaux Bon, pour accumuler assez de vues, tu vois, pour me faire connaître encore plus dans le monde, tu vois. Parce qu'à à travers Instagram, tu peux te faire connaître partout dans le monde, tu vois, c'est pas tout. Est-ce que tu as déjà euh, discuté avec tes fans euh, en privé, en DM privé Bien sûr, je le fais, tu vois, souvent on m'écrit, ouais, fais le bien, ça va, tu viens, à, tu viens ici à Paris, ça va, on, vient, on viendra dans ton showcase et tout, tu vois, je lui dis vas-y, tu vois, c'est bon, mais pas et tout, la grosse tête, mes fans on me crie, hein, tu vois. parce que c'est eux qui me font, tu vois, non, c'est comme, tu vois, c'est rien, tu vois, non. même Macron, il cause avec, ils ont la même pris la, la, la même prime paire de gifles, tu vois, non, mais Jésus a dit, si on te gifle ici, il faut donner ici, si si si si. mais pourquoi il ne l'a pas donné ici, si Macron, ils l'ont giflé, non l'a donné si. mais pourquoi elle n'a pas donné si La question reste posée. La question reste posée. Et le croiser pour le causer à lui. Macron, on est, est jeune on est tous jeunes. Mm -hmm. C'est un frère à nous. Oui. Et je comprends. Donc, on doit, doit s'asseoir, on doit dire, ouais, c'est la jeunesse qui contrôle. On doit créer parce un, un mouvement de jeunes Ivoiriens. On doit créer notre empire ici, tu vois. Ouais. Et tant Ivoiriens, on doit se rassembler mm -hmm. et créer un truc lourd. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la France, la France, la Côte d'Ivoire, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est le rap ivoir qui gagne. Oui, le rap ivoir toujours. Ok, bah merci. Euh... Comment est-ce que du coup tu gères tes réseaux Est-ce que c'est toi-même qui gères tes réseaux ou est-ce est que tu es un manager qui est spécialement dédié à la gestion de tes réseaux Bon, en vrai dit, tu vois, j'ai pas de manager pour dire pour gérer ça. Moi-même je suis un spécialiste, je suis dans tout, dans tous les domaines. Même si y a, tout à l'heure courant coupé, appelle-moi, moi sur vie, la lumière vient. Okay. On se bat les Saint-esprit revient la lumière. Je suis un peu, voilà, moi-même je gère, tu vois, parce que mes managers là ils sont un peu occupés et tout. Moi-même, tu vois, il y a ma manière de faire ma communication, tu vois, non, il pète un peu les plans et tout. Hein Tac tac C'est parti, tu vois, c'est pas mon manager qui m'a dit, vas-y fais ça, fais ça, tu vois, c'est moi-même improvisé, à partir de là, tu vois, ça crée un truc, et tu vois. Tu crées le buzz, donc tu fonctionnes avec le buzz. Voilà, toujours le Saint-Esprit, c'est pas le buzz, c'est du Saint-Esprit, c'est la présence sémique, tu vois, non. 10-10, peut quand tu fais au présence sémique, 10, la tenue, vestimentaire, ça compte, le playback, ça compte, la démarche, tout ça, ça compte, tableau clairement miss, ça compte. Les membres du jury sont là pour noter. Toi tu les vois pas, mais les mêmes sont là, ils sont dans le public, ils notent chaque jour. Donc chaque jour tu dois créer un nouveau truc, que tu sois bien noté. Ok, c'est toi qui choisis toi-même tes, tes tenues de scène ou pas Ouais, moi-même. J'improvise, quand je vois aujourd'hui, je vois que le temps est un peu nuageant, nuageux, tu vois, le temps un peu, ouais. tu vois, vers les montagnes de lui. Mans. Mm -hmm. Je regarde une tenue un peu de Mans, qui ment un peu sur la route de Mankono. puis je prends et mes je me mets D'accord, donc tu n'as pas de styliste dédié, c'est toi-même qui oui, a si ton si inspiré. Si, si, oui, oui. Azag, elle a, elle a Bijan. D'accord, ok. est-ce qu'elle est qu elle présente aujourd'hui pour t'aider sur le tournage Elle n'est pas présente, elle à actuellement, mais elle a ramené assez de tenues, là, dans ma valise, là, c'est rempli. Donc elle a un esprit avec toi pour t'inspirer Oui, c'est ouais, déjà coordonné, c'est déjà géré. Ok, nickel. Euh, est-ce que, euh, bah, là, on sait que tu es à Paris pour sortir ton nouvel album, ton nouveau single. Ouais. Euh, est-ce que tu as prévu des collaborations avec des artistes euh, européens, des artistes français euh, du rap Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'après Niska, tu vois, Niska, c'est déjà, tu vois, euh, oui. la tour Eiffel, tu vois. Après la tour Eiffel, encore je ne vois pas, encore je regarde. Et tu laisse-moi me poser un ton vers la tour Eiffel, je vais, je vais analyser. Laisse-moi me poser, après on va parler de ça, après. Si non, composé encore sur la Tour Eiffel. Laisse-moi après en parler de ça. Donc, tu profites pour l'instant des vues que tu as, enfin, en tout cas du buzz que tu as pu avoir avec notamment ta collaboration avec Niska. Oui. Mais tu n'as pas d'autres collaborations en Et vue Il y a trop de collaborations, tu vois. Il y a trop d'amis dans le rap français aussi, tu vois. Il mm -hmm. y, a, y a plein, plein, plein. Mais tu vois, je n'ai pas cité, mais on se connaît, okay. on se check, ce sont gars, tu vois. Mais ça vient, c'est une surprise, tu vois, non On ne peut pas tout dévoiler en même temps. On ne peut pas avoir ça, une, ça, une ça. petite exclue pour actu Ça promet, tu vois, là, le Saint-Esprit se repose un peu soufflé, mais ça promet, ne vous inquiétez pas, ça va reste consenté, le Saint-Esprit est là, ça promet. Il y a du lourd qui arrive, donc Bien sûr, le Victago, le Victago guérit coco, ça vient, et là, ils ont fini de moyer le Nyomi, oui. donc on doit guérir maintenant le coco. <rire> c'est là, là, maintenant, la question reste posée. Ok, merci beaucoup. Euh, alors... Euh, Petite question à présent sur des choses un peu, plus, un peu plus communes, un peu plus communes de la vie. Non, ne t'en fais pas, la, la cigarette ne me gêne pas. Euh, Est-ce que tu es déjà sorti avec une fan Non, non. Non, jamais Non, jamais. Jamais Ouais, ouais. Tu discutes juste avec elle, mais jamais ouais, eu des ouais, rendez-vous Souvent, tu vois, ça écrit. Souvent, tu es là dans les spectacles, on te tague, tu vois, non tu Instagram, pas bien et tout. Mais bon, après tout, ça reste une fan, tu vois. Pas plus que ça. Ok, d'accord, c'est noter. Euh, comment tu fais pour. Euh, quel est ton processus de création quand tu fais un nouvel album Tu as des phrases cultes euh, qu'on connaît que j'aurais du mal à, à reproduire, mais que toi seul tu peux faire. Comment, quel est ton processus de création C'est toujours le Saint-Esprit, tu vois, ça vient du saint ça vient du ciel. Quand on dit c'est le Bumbarada, c'est le Bon, Shimom, c'est le Dada, vie, c'est le Maman, vie, c'est le Sou, allez, le Kotoku, Prekete, Prekete, tu vois. en hein tu vois, hein tu vois que tu montes. Je vois. Fais un peu. Je suis un peu non mais plus sérieusement reviens. Bon. Donc c'est ça ton processus de création, c'est juste l'inspiration. T'as pas, euh... t'écris pas tes choses, ça vient comme ça. Et... Ça vient comme ça, tu vois. Ça vient, c'est le Saint-Esprit qui me guide toutes choses. Tu vois, si le Saint-Esprit me guide. D'accord, ok. Bon, bah merci beaucoup à toi d'avoir répondu à nos quelques questions. Euh, Est-ce que tu as un mot à dire pour nos fans qui te regardent sur Actu et qui sont connectés pour voir quelle serait ta dernière ta dernière sortie? Bon, restez, restez concentrés, restez patient. Le Saint-Esprit arrive, le Victago arrive, M. Djaïda Kali. Pas tôt, vous m'agresser, c'est une affaire d'agression. Rendez-vous. Vous On vient, vino, rendez-vous quand Dans quelques jours. Pas tôt, allez-vous m'agresser, agressation. Dans quelques oui. jours, vous allez sentir le Burrumbadada. Vous Mais si vous à Paris, il y a fini côté ivoirien, côté Côte d'Ivoire, il y a bouclé derrière. Quand tu vois, il y a 20 millions de vues, une fois 21 millions de vues Niska, c'est bouclé. Oui. Donc je suis venu à Paris maintenant là-là. Au sommet, c'est pas le jusqu'à tu vois, c'est bouclé donc ça, ça promet encore du loup. Ok, d'accord. Est-ce est que tu as des showcases? donc tu es prêt pour tes prochains showcases qui sont prévus là Il y a un showcase demain avec Niska Niska Buna Boy tout ça et Tiakula, et à Paris à la tour Eiffel là. On a un gros show à la finale de là. Et donc tu es prêt Ça y est, tu es prêt ouais, ouais. toujours prêt. Tu vois, le Saint-Esprit est toujours là 5 sur 5. Il n'y a pas un moment ça chauffe pas. Ok, bah merci beaucoup à toi pour euh, ces petites euh, questions enfin, auxquelles as répondu. Merci. Et puis, moi, bah, à très vite. Ok, vas-y. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Allez. Au revoir. Au wow. revoir.